se porte plus ou moins bien. Oui. C'est vrai qu'on peut titiller la crise sanitaire pour se dire non les choses ne fonctionnent pas bien. Oui. Euh, au fond, euh, les activités des femmes concertives fonctionnent euh, à merveille pour nous. Euh, ravi de le savoir. Euh, Est-ce que euh, comparé à la période avant Corona et à la période Corona, il y a eu euh, augmentation, il y a eu baisse du chiffre d'affaires oui, c'est vrai qu'à la base nous sommes une entreprise beaucoup plus de prestations et de services, et nous travaillons beaucoup avec des entreprises. Nous parlons plutôt des TPE. Et vous savez, la crise sanitaire a touché beaucoup de TPE. Et forcément, lorsqu'elle touche les TPE, elle nous touche essentiellement. C'est-à-dire que euh, les finances sont réduites, mmh. et, ben, principalement dans les PPA avec lesquelles nous travaillons, Et quand les finances sont réduites, ou encore quand il y a une influence financière dans ces entreprises, les micro-entreprises, forcément ça nous touche. Donc euh, la crise sanitaire, a une, une influence considérable sur notre activité, ça c'est pas faux. Euh, mais baisser, beaucoup baisser le chiffre d'affaires et tout, euh, je ne crois pas vraiment. Je crois pas. Mais le chiffre d'affaires quand même il a considérablement il a quand même connu une baisse. Ok. Petit Fanny, On a envie de savoir, on a vu par le passé beaucoup de flyers dans le des séminaires, de formation, Est-ce que ça tient toujours? Oui. Les ateliers de formation avec FAP Consulting ça continue. Les ateliers de formation, nous avons eu cette de formation avec les ateliers, il y a ateliers de formation, nous avons Événement d'incitation, de formation et d'entraînement des jeunes entrepreneurs. Et ces activités continuent, même pendant la période de la crise. Nous avons eu quelques activités, certes, en ligne. Mais après, après la crise, durant la petite période entre les deux crises, en fait, entre les deux versions, disons plutôt entre les deux versions. De la crise, nous avons eu une activité, nous avons eu l'édition 3.3 euh, que nous avons baptisé Saison 3 du Forum du Jeune en, euh, Engagé. nous sommes en train de préparer l'édition 3.2 qui se tiendra le 24 avril 2021. Ça, c'est sûr. Euh, les ateliers de formation, nous avons des ateliers de formation, nous continuons de tenir nos ateliers de formation jusqu'ici. Et les choses se passent à merveille parce que, premièrement, respecter les mêmes et que et Deuxièmement, nous demande toutes les dispositions pour que chaque artiste soit ensemble. Voilà, à mieux voir ce que vous étiez en train de faire, on se dit que vous aviez envie de faire le tour du Cameroun, puisque dans les précédentes éditions, nous avons vu Tchango que nous avons vu ensemble. Est-ce que c'était ça l'intention à la base, le Forum du jeune entrepreneur engagé, lui, mmh. il devrait normalement parcourir premièrement le Cameroun et par la l'Afrique. Mmh. À la base, en fait, c'était ça. Euh, sauf qu'après la première année, après euh, toute la chaîne de production de la première année, quand je parle de la chaîne de production, ce n'est pas forcément industriel. C'est les différentes étapes de la, de la première année. C'était les huit premières éditions de la première année ou les huit éditions de la saison. Euh, nous avons connu une, une zone de turbulence qui était la crise, la crise sanitaire. Mm -hmm. Donc, on a eu certes, une, deuxième, une deuxième saison qui démarrait. Mais euh, la crise est arrivée et nous sommes entrés en confinement, en confinement certes partiel, mais il y avait restriction des activités comme celle-là. -hmm. Forcément, nous n'avons pas connu l'activité considérable en 2020. Et c'est en 2021 que nous sommes venus avec la saison 3 du fond. Et il faut suffisamment de temps pour euh, mettre à jour les activités dont nous euh, allons penser à la base et repenser la politique de participation. Euh, la, la politique, euh, je ne dire pas de visite directement, justement euh, oui, qu'on va, on va passer dans euh, plusieurs villes au Cameroun. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on entend par fa Consulting? fa c'est un Mmh. Mmh. Parce que notre credo principal, c'est d'amener plusieurs jeunes à entreprendre et les accompagner dans cette chose entrepreneuriale. Mmh. Donc, nous, nous sommes en train de grandir, cest cette dire d'entreprise. nous, nous permettons aux, en fait, aux entreprises de pouvoir travailler. Quand on, quand on dit euh, OMS, on entend l'Organisation mondiale de la santé, mmh. c'est quoi FAC, Fac à la base, en fait. C'est vrai que je, je, je dévoile souvent pas. Oui. Mais Fac, en réalité, ça veut dire. C'est la spécificité au en Foufé. Fait, Fac, ça veut dire. On a pris ça. C'est. C'est parler du nom de ma mère, en fait. Ah, ok, ok, ok. Mais maintenant, quelles sont les différentes activités, les différentes activités qui euh, euh, se pratiquent chez Fac Consulting, c'est l'encadrement entrepreneurial, premièrement, l'étude de marché, le branding, et pas le de branding, du marché, business. mais je reviens beaucoup plus sur le branding parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que, euh, que la quasi-totalité des entreprises qui ne sont objectif moins difficiles liées à cette véritable marge euh, auprès des siens, les siens en fait, et auprès des entreprises connu. et du coup on s'est dit surtout pour la question du packaging en fait on s'est dit qu'il est important qu'on intervienne dans ce domaine là pour permettre aux entreprises n'est pas de se garder à partir de leur packaging parce qu'en fait le consommateur généralement lorsqu'il va acheter un produit l'élément principal qu'il achète c'est le packaging c'est l'emballage du produit donc l'emballage c'est un élément du branding donc nous sommes là pour permettre aux entreprises pour pour, pour aider les entreprises, aider euh, au sens premier, aider les entreprises, n'est-ce pas, à construire une belle, vidéo, une belle image autour de leurs produits, et de leurs entreprises. Aujourd'hui, trop engagé dans ma... Made in Cameroon. Made in Cameroon, oui. euh, qu'est-ce qu'on qu entend par Made in Cameroon qu qu Qu'est-ce qu'on trouve comme euh, Made in Cameroon chez FAC Consortium Oui. En fait, je vais d'abord dire l'engagement mmh. du promoteur du FAC Consortium, mmh. l'engagement de l'entreprise. Oh, euh, mm -hmm. l'engagement du promoteur du de l'effet parle de la logique selon laquelle euh, beaucoup de produits en fait, sont importés et à, à un moment parfois on a des ruptures de produits ce qui, qui, qui nous assiste de manière directe ou indirecte mm -hmm. au pays qui nous assiste sur le plan économique qui nous assiste sur le plan même, menu, même alimentaire mm -hmm. parfois, alors, imaginez si on nous dit aujourd'hui il y a pénurie du riz importé Ouais. Il y a pénurie puisque les Camerounais consomment beaucoup de riz importés. Ça fait que ça crée un problème, un problème au niveau de la consommation. Un problème, premièrement, alimentaire. Donc, une crise alimentaire Absolument. dans le secteur du riz. Et deuxièmement, ceux qui avaient l'habitude d'importer les reventes de cette produit connaissent une crise Et forcément, le pays également connaîtra une chute, même si ce n'est pas assez forte, une chute en fait de. De son, son niveau économique. En fait, c'est de ça qu'il est la question. Et nous nous sommes dit, il est important, n'est-ce pas, qu'on pense à la richesse, que les jeunes entrepreneurs africains se disent, d'ici quelques années, je peux être riche. Et pour être riche, n'est-ce pas, il faut développer les produits locaux, permettre à ces produits d'avoir une réelle croissance et les exporter après les avoir transformés. Est-ce qu'on peut voir dans ce choix euh, volet qualité Qualité, qualité, parce qu'on dit souvent ce qu'on a importé, on ne maîtrise pas les matières qui ont été les matières qui ont été euh, mises à la base pour euh, euh, gérer cela, on ne connaît pas les matières premières. Non, l'enjeu est loin de la qualité. Mm -hmm. disons L'enjeu est loin de la qualité. Mm -hmm. L'enjeu est beaucoup plus, pour moi l'enjeu est beaucoup plus alimentaire et économique euh, au niveau de la qualité. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, même les produits qui viennent des basses couches, il mm n'y -hmm. a pas directement le contrôle. Ça c'est vrai. On peut certes établir le contrôle, mais il n'y a pas directement. Le premier enjeu est beaucoup plus alimentaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a rupture, il y a problème au niveau de, de l'alimentation du citoyen lambda. Mmh. Et s'il y a problème, automatiquement, l'aspect la, qualité vient, vient après. Donc, ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, ce qu'on va comprendre ou ce qu'on voudrait établir à partir de ça, c'est la richesse, en fait, de la couche économique africaine. Mmh. C'est la richesse parce qu'il faudrait qu'en fait, le jeune entrepreneur africain. Se, se fixe des objectifs et qui puisse atteindre ces objectifs à partir de la consommation locale. Et cette consommation locale, ça passe forcément par la promotion des, des, des étiquettes comme le maire du Cameroun ou des labels comme le maire du Cameroun, des labels comme le maire du et autres. Donc, moi, Ça passe forcément par ça. C'est la raison pour laquelle moi je dis le premier élément pour moi, ce n'est pas le contrôle. Le premier élément, c'est ce que je venais tout à l'heure de citer. Et après ça, on va rentrer dans l'enjeu du contrôle de la qualité. Pour moi, en fait, c'est d'abord ça. Quand il y a production, forcément, et, en fait, quand il y a production, il est, il est fort probable que la qualité soit là. Donc, quand il y a forte production, il est fort probable que la qualité soit là. Mais le problème de l'importation, c'est que ça va nous tuer. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas d'économie, on n'aura même pas d'argent pour pouvoir mettre sur pied des éléments de production, des produits de qualité en fait. C'est d'abord de ça qu'il est question. C'est ça à quoi je pense, premièrement. La qualité viendra ensuite. C'est vrai que quand on dit ça pour un Africain, pour un Africain, on dit mais comment est-ce que quelqu'un peut être aussi cruel Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit. Il s'agit d'abord d'établir les bases économiques, alimentaires et ensuite on fera la pratique. Euh, combien de jeunes on retrouve chez Facon Consulting Il y a combien d'employés déjà On peut savoir. De manière stable, Facon Consulting a besoin de 5 ans. 5 emplois. Avec le promoteur, ça fait 6. Parce que moi, je pense à y a un bon, ça, ça c'est une fois qu'on s'en Les salaires ne souffrent de rien, exclusivement. a dit que les salaires ne souffrent de rien. Je vois que sur cette question, on réfléchit toujours avant de reprendre. N'importe quel entrepreneur avec doit toujours répondre avant de réfléchir avant de reprendre. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit Parce qu'en fait, le salaire ne précède pas le travail. Le travail précède le salaire. Et s'il n'y a pas de travail, on a être difficulté à payer les emplois. Et ça c'est automatique. Disons-nous ça, s'il n'y a, a pas de travail, il y aura que tu à payer les emplois automatiquement. Mais si, Donc, si, payés, si on dit avec garantie que les salaires ne souffrent de rien et que demain il y a crise, on fait comment On, on, on, on, on serait en train, en train de jouer. Je, je dis, euh, si les salaires ne payés, le bailleur va comprendre qu'il y a des soucis au niveau du travail. Bah, euh, je ne suis pas bah, par exemple à comprendre que le souci au travail Donc, la réalité c'est que la réalité c'est que j'ai parlé tout à l'heure des salaires, je parle exclusivement des salaires. Et pour les baillants, en fait c'est autre chose parce qu'il y a plus ou moins deux, deux activités, deux, deux, deux règles qui encadrent cette activité. Donc automatiquement, on réfléchit pas. Mais quoi euh, qu'on dit, le travail est très simple. Les salaires, c'est une question sur laquelle on doit certainement réagir. Mmh. Euh, bon, le jour, euh, on, a, on, a, on a avec combien d'entreprises euh, avec qui on traite Parce que je, je pense que c'est prestation de service En même temps, On parle entre de... Oui, stable. Oui, stop, je vous dire. C'est c'est les entreprises avec lesquelles on traite Même si, même si, euh, comme ça, sur mmh. 50, 150. DIVA demander comme ça les entreprises avec lesquelles, en disant ça va, ça, c'est 26 entreprises avec lesquelles de manière super, super. c'est 6 TPE, parce que moi j'aime généralement parler no, des TPE, vous allez comprendre, parce que je ne parle pas des TPE, je ne parle pas euh, trop des entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, parce que je crois que quand on nous sommes beaucoup plus dans la marche des TPE, nous sommes beaucoup plus les TPE, après les TPE, TPE ont va dit, les petites entreprises, nous avons à atteindre la petite entreprise et finalement arriver au moyen et aux grandes entreprises. En fait, c'est ça. Parce que je crois que nous sommes encore au niveau passé. Pour les entreprises, la quasi-totalité des en fait, entreprises camarades, c'est ça. Nous sommes au niveau passé. Donc au niveau des très petites entreprises, nous avons beaucoup euh, de TP avec les entreprises. Le Donc on est à r on va maintenant c'est quoi Il les... fait que c'est le Yann c'est votre il y a le... le... le... le... le... le... un... Un... un investimentaire, une invest... Un invest... Un investimentaire, vous une qui euh, se confine dans l'horizon ou qui est déjà pratiquée, il y a... Vous voyez, il y a une investimentaire pour laquelle je suis modèle. Oui. Je suis modèle photo. Et... Modèle photo, essentiellement. Je et... suis et... modèle photo, il y a ma Ça la personne a créé sa ligne vestimentaire parmi tous les hommes. Les gars chauds de loin, voilà. on a vu que le Thierry Donc, je crois que c'est sa relation de proximité Non, j'étais de plus sur le de Fanny, sur le M. Greg Pourquoi Parce que aujourd'hui, je ne je vais pas dire que je fais essentiellement plus d'événements que tous les autres. Non, c'est que j'ai je... quand même des activités que je mène au quotidien qui, qui sont des pôles d'attraction des jeunes ou encore des personnes qui peuvent le porter cette. J'ai des conférences que je, je, je, je, je tiens au quotidien, j'ai euh, des des que j'organise, des, des, des séminaires, les ateliers de formation constamment. Et je me dis également que c'est parce que le promoteur a vu mon amour pour le Cameroun, Cameroun, mon amour pour les tenues à parce qu'en fait, ce que je dois dire, c'est que ça fait près de en fait, 3-4 ans sorties c'est beaucoup plus être... avec tout les tenues le médicaments. camion je veux dire euh, 90% des maintenus de aujourd'hui 95 97% même il faut le dire de mettre sont sorties aujourd'hui sont on est à abri donc je veux dire que la personne est partie mais également mais de cet engagement le pour les pour la culture te... voilà je vois je vois différentes sortes de produits là-bas Café comme, tu vois, un euh, vigène, tout ça. Oui, c'est tout, tout mais, mais, mais, mmh. calais, calais, calais, mais, mmh. mais, mais, mais, mais, mais, mais, c'est mais, produit mais, mais, mais, en sorte mais, calais mais, c'est un produit, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, pas mais, pas mais, Pour, pour résumer pour Résumer le médium FAP Consulting. Citer les entreprises de Consulting. Il faudrait oui. que je mon agent, là, Il faut y aller, c'est important, oui. parce qu'il ne faudrait oui. pas qu'on ait un accord sur place. C'est important pour nos, euh, les téléspectateurs qui nous regardent. Il faudrait qu'ils sachent qu'à venant par exemple, sur FAC Consulting, nous, nous aurons presque euh, tout sur place. Là, en fait, ce que je dis généralement, c'est nous avons une plateforme qui est comme Et C'est à partir de cette plateforme que nous comptons l'entreprise avec lesquelles travail. nous travaillons. Nous travaillons pour la compagnie. Cette plateforme, c'est le fond du Jeu d'entrepreneuriat. Je vous disais tout à l'heure, dans la prochaine édition, le 24 avril 2021. En fait, à l'intérieur du Jeu Il y a des phénomènes aisées d'entraide. Ça veut dire qu'à la base, en fait, quelqu'un peut avoir son produit. Il ne peut pas essayer d'avoir son produit. Il est trop heureux et quelqu'un peut trouver plus d'avoir son produit. Quelqu'un peut avoir besoin d'un printout particulier. et n'y a de son produit. Il faudrait se diriger euh, au forum du jeune entrepreneur. C'est important de se renseigner de ce côté pour avoir toutes les prestations de femmes consulter. Maintenant, euh, quels sont les ateliers à venir, futurs, ou encore les projets les plus femmes Nous avons le forum du jeune entrepreneur. C'est une activité le forum du jeune Les dates sont connues le 24 avril. Après le 24, après nous aurons commencé la d'activité de La, euh, euh, la production, la, production de la transformation de la dimension. la transformation des farines de sans gluten en biscuit. Mm. de enfin, côté de la phase théorie qui est il y a la phase de pratique. Il y a deux choses. En principe, un événement comme un atelier comme celui de la transformation des farines en biscuits, en pâtisserie et biscuits, c'est un, biscuit. un seul atelier 80% pratique. Parce qu'en fait, il faut associer les pour faciliter la conférence. Donc c'est 80% pratique montrer avec les outils qu'il faut, les produits qu'ils font, comment est-ce que quelqu'un peut partir du part, disons les tubercules ou atteindre le biscuit, comment est-ce qu'il procède. C'est vrai qu'il y a la partie minodérie, mm -hmm. euh, qu'il y a une partie intermédiaire entre euh, les tubercules ou encore les crèmes et le biscuit, le produit fin. Mm -hmm. Mais on peut montrer la première partie de manière superficielle, la deuxième partie en entrant c'est état, un atelier de formation essentiellement et en fait 80% pratique parce qu'il faut qu'on montre essentiellement le pratiquement comment être élevé. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus la transformation de l'être. Transformer l'être, c'est un à comprendre une ou deux ans de santé pour nous permettre de gagner un peu d'argent, mettre sa réelle entreprise en position de et plus tard devenir riche. Première édition, troisième édition, nous sommes à trois ans pas là. Est-ce qu'on peut pointer une, deux, trois, quatre personnes disant voilà un jeune qui était perdu, que le forum du jeune entrepreneur a encore donné de vivre, voilà dans quelle activité il est aujourd'hui, voilà, il est autonome. Est-ce qu'on peut avoir des. perdu, mais aujourd'hui nous avons plusieurs jeunes. Je ne commence pas, c'est M. Georges Aujourd'hui, il est il élève à la base, il était camp, on démarre ses activités, employé complètement. Mais quand on dit employé, moi je dis, moi dis employé c'est un perdu. S'il faut, faut être dans votre, dans votre siège d'entrepreneuriat, de, de, de, mmh. Non, un employé c'est un esclave, vous. D'après ce que vous dites, ça n'a jamais été Je ne vous explique pas fait, on puis y comprendre. Contrairement aux autres jeux de ceux qui croient que la chaîne se comportant. Il n'y a pas d'entrepreneurs sans emploi. On dit qu'on s'arrête exclusivement aux entrepreneurs, on s'arrête à ce les... vrai. Quand je dis en fait qu'il était, il était exclusivement employé, ce n'est pas pour dire qu'il était dans un espace. Plus ou moins négatif. Il n'était qu'employé. Aujourd'hui, en plus d'être employé quelque part, il fait ou il mène telle activité précisément. Parce que. Non, il n'a pas, pas abandonné son côté d'employé. Non. Et il est employé aujourd'hui. Il, aujourd aujourd il fait du chiffre dans son activité sur Donc il emploie les gens dans son activité Est-ce que dans son nous on va pouvoir voir le travail est-ce qu'on va avoir le même pour le travail et tout le non, oui, parce que si par exemple je suis employé pour être, je sais pas, secrétaire à la direction, et qu'il m'arrive aussi d'avoir de, de, de, mon activité personnelle que je mène, par exemple, si je sais pas que j'ai à chaque fois vérifié si mes poulets sont en place, j'ai vérifié si, si tout va bien. Très Vous voyez, les grands entrepreneurs sont généralement des consultants généralement. Et que sur 10 entrepreneurs, vous allez rencontrer 8 qui sont, en plus d'être employés dans leurs entreprises propres, ils sont consultants dans d'autres entreprises. Mmh. Vous croyez que cela ne produise pas du rendement, du réel rendement dans les entreprises où ils sont consultants ou encore dans leurs propres entreprises. C'est complètement différent. Tout dépend à la base de l'organisation qu'on se fait. C'est vrai que quand on parle d'organisation, dans la pratique, on voit autre chose. Mais la réalité, c'est que la base de tout cela, c'est l'organisation. Oui. Je m'organise comment, puisque j'ai 12 heures de temps, par exemple, par jour, oui. et partant de 6 heures à de, j'ai de 12 heures de temps en journée. Oui. En dehors de ces 12 heures de temps, je peux grignoter combien d'heures après. C'est-à-dire que mon temps de travail ordinaire, c'est de 6h à 18h. À côté de 6h à 18h, je peux prendre combien dans ma nuit? Vous Je peux, payer, par exemple, avoir 4h de temps dans la nuit, et que de 18h à 22h, je peux continuer de travailler. Là, maintenant, vous, vous organisez, vous savez que de 8h à 16h, je suis dans l'entreprise où je travaille. De 16h à 17h30, je me repose. De 17h30 à 22h, je suis au travail. Ouais. Tout dépend à la base de l'organisation la réalité c'est qu'aujourd'hui je vous garantir je suis consultant dans trois entreprises essentiellement je suis consultant dans trois entreprises essentiellement je suis consultant dans trois entreprises essentiellement pourquoi son oui je préfère ne pas c'est quand même compliqué vous savez pourquoi, pourquoi est-ce que je peux nous parler de trois et dans ces entreprises je donne le mieux de moi, pour qu'elle puisse avancer. Et que je peux choisir, par exemple, de travailler dans les 4. Quand je peux choisir de travailler, à mes heures de force, la réalité, c'est que le plus important c'est la stratégie de travail Le rendement peut même parfois être plus intéressant dans l'entreprise où on travaille, où on est salarié, que dans on voit est salarié, est salarié principal, que dans l'entreprise, que dans l'entreprise, ou ouais, Encore, on peut être plus productif désormais dans notre entreprise première parce qu'en fait on comprend certains enjeux qui, étant simplement employé, on ne comprend pas. Parce que ce que je dis généralement, c'est que l'employeur est un il pense beaucoup plus à son salaire. Maintenant, il faut intégrer certaines activités pour comprendre qu'en fait, à côté du salaire, il y a des éléments qui peuvent s'y associer, qui peuvent vous prenez quelqu'un qui fait des ouvrages, qui se fait naturellement dans entrepreneurial. Quand il doit utiliser un produit de son entreprise, l'entreprise dans laquelle il a vu il prend du soin, il vient l'utiliser parce qu'il comprend forcément comment est-ce que la chaîne se passe. Qu'est-ce que son employeur fait, quels sont les défis à relever, parce qu'il a une expérience en termes de création de richesse dans sa propre activité. Okay. Euh, c'est vrai, aujourd'hui, on, on, on entend euh, Fab Consulting, on entend euh, Forum du Jeune Entrepreneur, euh, est-ce qu'on est parti de Bamugui avec cette idée euh, Il faut déjà dire que Bamugui c'est mon village. <rire> <rire> non, il fallait faire cette précision. Oh, c'est important de le dire, oui, il quand, être... quand je dis parti Bamugui avec cette idée, on va comprendre que c'est là que tout commence. Oui, parti oui. de Bamugui c'est mon village natal. Oui. Oui. Euh... Parti de là avec cette idée, non, je suis parti de là avec l'idée de, de, de me faire former, devenir quelqu'un plus tard, parce qu'en fait c'est la logique standard pour presque tous les jeunes, me faire former et devenir quelqu'un. En devenir employé, je de suis passé par les lycées de week-end, l'université de Champs, l'Institut supérieur pour les Et donc je me suis retrouvé à Douala, après Kennedy, je me suis je me suis retrouvé à la base, en fait, la première structure que j'ai mis sur pied, c'était en 2014. la toute première structure que j'ai mis sur pied. C'était en 2014. C'était l'établissement P.E.D. Et frères. P.E.D. Je dire Petit Eric, Décor. des frères. C'est la toute première entreprise, en fait, que j'ai mis sur euh, pied. Les choses n'ont pas fonctionné. Non, mais je voulais parce qu'à l'époque, j'étais en même temps étudiant. Les choses n'ont pas comme euh, on a fermé les portes, donc fermé les avec Il n'y a pas, pas trop de moyens de la police. Oui, ça, je vous sais. Et je suis revenu dans ce pouvoir fin de l'année 2017. Mais j'ai repris à cette époque avec père communication. Ça donc, au euh... je j'ai en train le retour. C'est <longeillement>. parce... revenu en 2017. En fait, en 2016, d'abord, parce que la, la, la, la, la Communication ne met pas à toi. PEF Communication, en réalité, met à l'ouest du Cameroun, dans le département de la Mémoire. <cant financial> um. Avant d'être euh, transporté au mm. à la base, en fait, on a Communication dans le département de la Mémoire. Mm. À la base, euh, PEF Communication, c'était beaucoup plus euh, un institut formation en métier secondaire, en métier, métier ultime, quand je dis métier secondaire ça peut être l'hier de la bon c'était un institut, mais les difficultés d'obtention d'arrivement ont fait conséquent, donc on a à la construction des supports de communication. Donc, pev communication, après donc être transporté, être transporté elle Est devenue une structure de production des supports de communication exclusivement. Donc, c'est après qu'on pense également à la consortie les projets, les micro-entreprises. Mais la réalité, c'est que toutes ces entreprises existent. Ce que beaucoup se posent comme question, nous, c'est de savoir où est-ce qu'on a pris des fonds tout ça. C'est maman qui a collectionné l'argent qui était euh, le passé euh, destiné euh, à l'argent de baigner et tout pour donner pour l'étude de l'entreprise. Est-ce que c'est le soutien des amis Est-ce le soutien d'une élite de chez nous Est-ce le soutien... En... On se pose la question, comment est je a pu euh, mettre ce ah, qui une grosse entreprise comme ça. oui d'autres vous diront non c'est le travail c'est le travail <rire> c'est le travail encore le travail mais euh, je veux dire là l'élément primordial c'est la stratégie, stratégie c'est que FEF Communication qui a été créé à, à l'ouest de Cameroun, mm -hmm. les fonds sont venus à 60. de 70% politique de, de M. Tadim le directeur de l'Institut lequel j'ai fait la c'est un monsieur qui Qu'on a pu obtenir les moyens parce que quand ça n'a pas fonctionné, il n'était plus par rapport. Quand ça n'a pas fonctionné, comme notre logique, il n'était plus par rapport. Et du coup, il, était est -ce il a été important, n'est-ce pas, de venir à toi de mettre un truc, qui mettre un activité pour cette activité. Les moyens sont venus. De <tousse> <rires> vous n'avez pas, pas dit à l'ancien monsieur qui est misé à 70% que. Euh, pour être entrepreneur, il faut échouer, échouer, échouer, échouer avant de réussir. La réalité, c'est que moi-même, je ne savais pas encore véritablement ça. Je ne savais oui. pas exactement oui. ce qu'il fallait. On savait qu'on met 100 000 francs dans une affaire. On savait que oui, si on met 100 000 francs dans une affaire, il faut que les 100 000 au bout de 6 mois puissent se produire tellement montant. En fait, à partir des éléments prévisibles qu'on avait. Souvent, on fait, met 150 000 pour les 12 décès. Bien, les choses ne marchent pas forcément comme on le souhaite. Il après. Il faut. Bon, on tu es, es au fonctionné. niveau de moi, là, donc quand okay. ça n'a pas fonctionné, la fatigue quand j'ai bien à toi, là. Donc, j'ai quand même eu une pause, en fait. Mm -hmm. La pause euh, a permis de collectionner le fond. J'ai eu une pause. <rire> j'ai eu une pause. La, ma pause était dans la ville de Crémy. Mm -hmm. Donc, c'était ce que je considère, pour moi, personnellement, comme étant un euh, temps d'amusement, de distraction, pas de guide touristique en même temps, oui. Donc, oui. on dit des personnes qui venaient, il fallait guider pour avancer un peu la jambe <rires> <rires> ouais ouais bon pas forcément, pas forcément dans cette logique, quand je dis euh, une année de, de blague, de distraction, de repos, c'est parce que j'avais pas des activités dans la main intense que je n'ai pas dans ce milieu ce qu'il faut dire c'est que, euh, pour parler en termes en termes plus ou moins techniques, j'étais convoyé d'un tricycle voilà. à l'époque, j'ai passé quelques temps là-bas. Et j'ai eu un chantier de peinture bâtiment parce que je faisais également dans la peinture bâtiment, j'ai eu un chantier de petit bâtiment où j'ai réalisé avec quelques amis mes amis ils pas vraiment ça en fait et il fallait encore réfléchir sur comment est-ce qu'on va trouver des moyens pour pouvoir lancer une activité comme le père surtout que le voyage dans, dans un zéro comme dans voilà. ça, de ça rigole pas là, il a bien fallu que je réfléchisse sur comment est-ce qu'il y a un contre comment est-ce et le genre de crimine, la Ou trois il faut quand même être sincère. Il ne faut pas dire non, j'ai vendu un plateau retrouvé. C'est vrai que la stratégie elle est bonne. Parce qu'en fait, la notion, est... notion d'épargne est très capitale dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour réussir en entrepreneuriat, en il fait, faut penser à l'épargne. Je n'aurais pas eu les moyens pour prospecter les personnes qui m'ont donné ce marché. Quelqu'un va me demander, on est parti de rien comme ça pour te faire confiance. Ça, c'est une question qui, qui, qui peut revenir à n'importe quel oh ouais. moment. Donc on est parti de rien comme ça pour, pour te faire confiance et te donner le marché. Non, ce n'est pas parti de rien. La réalité, c'est que lorsque vous êtes en train de démarrer un entrepreneur, vous pouvez prendre un peu sur les personnes qui sont autour de vous. lorsque vous prenez un peu sur les personnes qui sont autour de vous, sont des personnes, si vous, vous inspirez confiance, mmh. automatiquement vous faire confiance. C'est tout à fait. Si vous n'inspirez pas confiance, comment vous voulez être amené Alors, inspirer confiance, c'est présenter non pas seulement le visage, mais présenter une personne qui est capable, premièrement, de réaliser normalement le marché dans les délais Donc, ce que j'appelle généralement le branding de, de soi -même. Donc, vous devez construire un bon branding autour de votre personne, donc du personnel branding plutôt de votre personne. Et, euh, gagner des marchés avec les marchés que vous réalisez dans de très bonnes conditions parce qu'en fait j'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat mais j'avais un peu d'expérience dans le domaine de la production des supports de communication. Mmh. parce qu'en fait j'ai commencé cette activité j'ai commencé cette activité en, 2001, en 2007 2007 et en 2009 j'ai rapidement été inscrit premièrement à Lopon. J'ai un grand frère, j'ai parlé très bien, Zadio Nicon, était au carrefour à Lopon. Et bien après, je me suis retrouvé à Rapa parce qu'en fait mes activités menées n'y n'étaient pas véritablement ma logique et ma passion. On était beaucoup plus portraitiste. Et moi je n'avais pas de logique de portraitiste, j'avais plus de logique de cinéma. Je me suis retrouvé comme ça, parce que j'avais eu un petit marché. Quand j'ai présenté le marché à Zanty, il n'était pas monde, dit, non, il faut aller le réaliser. J'étais à l'entrée de Pandas un matin, j'ai rencontré un monsieur de Paris Saint-Bernard, j'ai rencontré Saint-Bernard, je l'ai rencontré, il m'a proposé de venir, venir travailler avec lui. Donc, ce jour, il m'a rapidement donné les frais de, de transport en me disant donc, Demain matin, tu me trouves au bureau, tu as marché, tu réalises ton marché chez moi et on va voir la suite comment tu pourras travailler, faire te payer. Quand on arrive, en fait, quand j'arrive le lendemain matin, on discute c'était en 2009, je crois, on discute et je lui dis clairement Je ne suis pas très fort, donc euh, ce dont j'ai besoin, c'est la formation. À voilà, cette époque, euh, au départ, comme il avait dit, le matin, quand je suis arrivé, il m'a proposé naturellement le salaire. Le salaire, c'était compté à 3-3 000 francs par jour. On s'est réfléchi à la semaine et 54 000, je crois, par mois. Je me rappelle très bien, le chiffre. les chiffres. Mais ce que je voulais clairement dire, que Je ne connais pas. Donc, quand j'arrive là, c'est pas grave. Il a dit que c'est très intéressant. Euh, quand un jeune est assez honnête envers lui-même, comme ça. Donc je te propose de sortir le matin, on va travailler comme si tu connaissais Donc, Je vais te confier les tâches, tu vas être très bien travailler, on va évoluer progressivement. Mais je vais, je vais devoir te très bien, pendant les vacances. Les vacances. Cette année, j'ai fait l'année qui suivait un moment maintenant que je pouvais partir de ma ville d'études pour toi là pendant les congés de mois, pendant les congés de Pâques, les grandes vacances. Et apprendre, apprendre et réaliser en même temps. Il y avait des moments où ils pouvaient il me confier la télé et pendant un mois. Il y a des activités à me compter dans un des chantiers de peinture, bâtiment, parce que les gens ne faisaient pas peinture, bâtiment. Il y a des chantiers de peinture, bâtiment, me confie la télé, me confie l'entreprise en fait que je reste gérée pendant, pendant toute cette période. Tout ça m'a permis d'accueillir une bonne expérience. Vous savez, vous arrivez danser danser dans une entreprise, vous dites. Donc il faut que quelqu'un le guide automatiquement, mmh. et à peine vous êtes arrivé, on commence à vous confier des responsabilités, ça vous dit que vous devez automatiquement apprendre mmh. ou satisfaire les clients, parce que si vous ne faites pas d'efforts à en satisfaire les clients, je... va devoir fermer les portes. Et si l'entreprise ferme les portes, ça fait bien oui, naturellement. Vous n'allez plus à prendre. Et votre patron également il aura un regard négatif sur votre personnage. J'étais obligé de fournir des efforts au maximum possible. Bon, ce qui fait que hmm, mes frais de transport qui étaient ainsi considérés, je les utilisais parfois pour sortir, pour acheter des supports, faire des expérimentations au quotidien bon. Dans ce temps en fait ça. Euh, bon, maintenant, euh, on, a, on a compris la partie des chèques qu'il y a eu Est-ce que ça fait pas, pas C'est la plus. Euh, je veux dire quoi? Le plus gros chèque que là, tu as plus, eu? Le plus gros Est-ce est que, que tu n'as pas encore eu, eu un bon de commande de t-shirt, par exemple? Tu sors le t-shirt et le client ne, ne fait plus appel, ne s'intéresse plus à ça? Euh, C'était pas, pas en fait la, la, la, la, la, la mauvaise expérience. Mm -hmm. Parce que j'ai eu. Et après même le lancement de communication, j'ai eu des expériences. même J'ai eu des expériences dans le domaine entrepreneurial, en fait, c'est ça. Il faut, il faut, être prêt à cette difficultés, à difficultés. C'est vrai qu'on, ne doit pas vivre en ne pensant aux difficultés. L'échec le c'est le le le le le le Ok, je reçois un banc de commandes. Mm -hmm. Le banc de commandes était pour la production des supports mm. les les les de communication euh, mm. et supports de l'armement de carnet. Le banc de commandes était 625 millions Je contacte donc une entreprise qui me fournit du matériel pour mm. pouvoir accomplir l'activité malheureusement. L'entreprise ne répond pas, en fait elle répond favorablement, c'est pareil. Mais dès que j'ai fait le versement, c'est plutôt autre chose. Il c'était quelqu'un avec qui j'avais l'habitude, pas beaucoup plus de blagues, mais c'était quelqu'un que je côtoyais constamment. Et quand le gars a pris l'argent, il n'a pas fait ce qu'il fallait, on a dépassé le bébé, il fallait, a le bébé, lui, n'était pas très ouvert avec l'argent. Ouais, c'est parfois compliqué. Je vous explique en gros ce qui s'est passé avec cette prestation. C'était pas, en fait, c'est pas extrême pour dire les frais de prestation n'étaient pas extrêmes. C'était 1,625 Et c'était en fait compliqué parce que vous voyez un client qui vous donne un marché. En fait, il me donne régulièrement des marchés. Je vois le client qui je Je vois la part l'image de l'entreprise. En fait, un certain nombre d'éléments qui pour ça à discréditer mon entreprise, je suis quelqu'un, j'adore en fait aspirer à la perfection. Et quand je vois un truc comme c'est là je suis, je suis très mal à l'aise. Je vous assure, j'ai fait près de deux semaines, deux semaines, trois mois, mois, mois. j'étais très très stressé être Même malade sans pouvoir, sans véritablement identifier la maladie. J'ai fait un geste à l'hôpital deux fois pendant cette heure. Mais malheureusement, on n'a pas, pas diagnostiqué maladie, rien. Et, et c'est un de ces quatre matins quand je, je vais au rendez-vous euh, avec le médecin qui me, enfin, qui me, qui me, qui me dit euh, qui me pose la question mais si vous faites quoi dans la vie Je dis je ne fais rien de bon. J'ai parlé pour blaguer Yé. Elle dit non, ce n'est pas de ça qui est la question. Est-ce que vous gérez les équipes Elle euh, dit, j'ai oh, une équipe, je suis compétente, je suis entreprise. Vous travaillez comment Est-ce qu travaille est qu est que vous travaillez intensément Est-ce que vous est mettez en colère Est-ce qu'en cette période, vous travaillez sur une difficulté mm -hmm. Je, je, je, je l'ai pris comme il faut être. Et dit, oui, j ai, j ai, déjà, concert, je dis, oui, j'ai une difficulté, j'ai un problème. comme ça, je ne fais pas trop... Donc j'ai raconté le problème, il ne faut pas trop stresser. Comment est-ce que vous pouvez perdre votre vie ça a causé une, une petite difficulté comme celle-là. En fait, je comprends le, le vrai problème, problème. c'est que comme j'adore, en fait, j'aspire véritablement la révolution, j'aime quand mon travail vient mm -hmm. fait, que j'ai pas de difficulté Parce qu'en fait, je me dis un client satisfait, c'est plusieurs, mm -hmm. mm -hmm. plusieurs autres qui m'aiment, et un client perdu, c'est plusieurs autres qui m'aiment. C'est qu'ils ne viendront jamais, qu'ils ne jamais. En mm -hmm. plus. Parce que quand quelqu'un va passer au ranchement de l'économie, que le support soit bien ou mal fait. Quand les gens mm -hmm. que, vous avez fait ce support, automatiquement, s'il considère que c'est mal fait, vous avez eu mm, un, mm, un problème, il ne va pas comprendre que le client, le prospect, le futur client arrive, vous. Il va dans Il va aller Il Déception. Déception, c'est euh, pas côté, il y a eu plusieurs autres mais ça déjà, déjà un peu fort un hein, peu rodé. Déjà un peu fort donc mental et... d'acier bon. nous oui. sommes presque parvenus au thème de l'émission qu'est-ce qu'on va dire pour sortir sort est-ce qu'il y a des personnes à remercier euh, depuis le début jusqu'ici est-ce qu'il y a des invitations c'est la caméra qui parle maintenant, c'est vu moi. Oui, est-ce qu'il y a des personnes à remercier Je remercie en fait de tous ceux qui soutiennent les projets qui sont autour de moi, tous ceux qui, qui me font confiance. qui commencent d'abord par moi, tous ceux qui me font confiance et tous ceux qui font confiance à l'une ou plusieurs de mes Je dis merci à tous ceux-là. Je dis également merci de manière personnelle aux gens comme Astin euh, oui. j'ai dit merci à l'ensemble des personnes qui travaillent de manière professionnelle, qui travaillent dur au quotidien pour que la valeur médicale, le pour que l'élément met le nom, pour que l'appel met le carbone. C'est euh, vraiment ah oui. juste. J'invite donc tous les spectateurs mmh. les, les à, à l'édition 3 pour les éditions du Forum du Chambre de l'Angagé qui se tiendra le 24 avril 2021 à, à, à l'hôtel Gano Palace à Rapport en face de J'invite tout le monde à partir de 4h à partir de 10h. On va parler de la question du financement projet d'entreprise, comme tout à l'heure, on parle du financement. Comment est-ce que tu as obtenu ton financement Qu'est-ce que tu as fait On moins des personnes assez calées, comme le responsable, le promoteur de propos, le sur C'est un très intéressant, c'est un monsieur très intéressant pour la question du financement des de... projets, des grands projets. L'entreprise, on voit... les cannes, les canets qui cannes... cannes... est, qui est, les canets il euh, oh, y a Lian, qui est le de la la tenir sur la question du de, euh, de La, la confiance dans faut, faut y aller, c'est important parce qu'il faudrait pas qu'on aille à c'est important pour nous, les téléspectateurs qui nous regardent. Il faudrait qu'ils sachent qu'en venant par exemple sur FAP Consulting, nous, nous aurons presque de surplas. En fait, ce que je dis généralement, c'est que nous avons une plateforme qui est commune. Et c'est à partir de cette plateforme que nous comptons beaucoup d'entreprises avec la compagnie. Cette plateforme, c'est le du si le 24 avril 2021. En fait, à l'intérieur du forum, je suis entre nous en beaucoup de producteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup de conventions, beaucoup de marketistes. Mais ce sont toutes ces personnes qui font évidemment mon préoccupateur. Parce qu'au sein du forum, il y a le phénomène aisé d'entraide. Ça veut dire qu'à la base, en fait, quelqu'un parle à son Okay. Okay. La... Quelqu'un que tu tu tu tu tu besoin d'un tu tu tu tu tu tu tu à la place qui se passe. tu tu tu tu tu tu la tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu de se de Maintenant, enfin, euh, quels sont les ateliers à venir, futurs, ou encore les projets proche de FAPA Nous avons les, les journal, mmh. le Forum du Journal de c'est l'activité imminente. Les dates sont connues le 24 avril. Le 24, après, euh, après le 24 avril, nous avons commencé à l'activité de la formation mmh. sur euh, la, la production et la transformation de l'éthique des farines sans bulletin en biscuit. Mmh. Donc on de est à savoir, est-ce qu'à côté de, de la phase théorie qui est faite dans les salles, il y a la phase de, de la pratique et ça, on En principe, un événement comme un atelier comme celui de la transformation, en biscuit, en pâtisserie et en biscuit. C'est un atelier. tubercule, ou atteindre le biscuit, comment est-ce qu'il procède C'est vrai qu'il y a la partie minoterie, mmh. euh, qu'il y a une partie intermédiaire entre euh, les tubercules ou encore les crèmes et le biscuit, le produit fin. Mmh. Mais on peut montrer la première partie de manière superficielle la deuxième partie est en entrant en Donc, c'est un, un état de formation essentiellement et en fait 80% pratique c'est comment on est essentiellement en participant, comment on est en place. Ce qui nous intéresse c'est un peu plus la transformation de l'être. Transformer l'être, de l'aide, c'est un mini à comprendre, un ou deux ans en temps, pour nous permettre de gagner un peu d'argent, mettre ça réel en position de soutien et plus tard, de devenir riche. Première édition, troisième édition, nous sommes à trois ans pas là. Est-ce qu'on peut euh une, deux, trois, quatre personnes disant voilà un jeune qui était perdu euh, que le forum jeune entrepreneur a encore donné l'espoir de vivre voilà dans quelle activité il excelle aujourd'hui voilà il est autonome est-ce qu'on peut euh, parler de un monde perdu mais aujourd'hui nous avons plusieurs, plusieurs jeunes je ne oui. commence pas c'était aussi jeune aujourd'hui il est il élève à la base il était en camp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 donc, dit on dit qu'on s'arrête exclusivement aux entrepreneurs, on s'arrête là sur le Quand je dis en fait qu'il était, il était exclusivement employé, c'est pas pour dire qu'il était dans un espace plus ou moins négatif. Et il n'était qu'employé. Aujourd'hui, en plus d'être employé quelque part, il fait ou il mène telle activité précisément. Parce que, a, il n'a pas abandonné son côté d'employé. Non. Et de employé, et une fois, il est employé aujourd'hui. Il fait du chiffre dans son activité, Donc, il emploie les gens dans son activité. Est-ce que dans son groupe, on doit pouvoir avoir le même de travail Est-ce qu'on va avoir le même de travail Oui, non, Parce que si par exemple, je suis employé euh, pour être, euh, je sais pas, secrétaire à la direction, et qu'il qu m'arrive aussi d'avoir de, de, de, de, mon activité personnelle que je mène, par exemple, si je que à chaque fois vérifié si mes poulets sont la place, j'ai vérifié si, si tout va bien. Ça c'est une question <rire> Vous voyez, les grands entrepreneurs sont généralement des consultants dans les entreprises. Mmh. Généralement. C'est-à-dire que sur 10 entrepreneurs, vous allez rencontrer 8 qui sont...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 Puisque j'ai 12 heures de temps, par exemple, par jour, et mm. que partant de 6 heures à 18 heures, j'ai 12 heures de temps en journée. Mm. En dehors de ces 12 heures de temps, je peux grignoter combien d'heures après. C'est-à-dire que mon temps de travail ordinaire, c'est de 6 heures à 18 heures. À côté de 6 heures à 18 heures, je peux prendre combien dans la nuit Vous voyez je peux, payer, par exemple, avoir 4 heures de temps dans la numérique de 18h à 2 h je peux continuer de travailler. Là, maintenant, vous vous organisez, vous savez que de 8h à 16h, je suis dans l'entreprise où je travaille. De 16h à 17h30, je me repose. De 17h30 à 2 h je suis au travail. Alors, et tout dépend à la base de l'organisation que vous faites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous garantir, je suis euh, consultant dans 3 entreprises, essentiellement. Je suis consultant dans trois entreprises essentielles. Pourquoi tu nous deux son nom deux son nom Oui, je préfère ne pas donner C'est quand même compliqué. Savez pourquoi, pourquoi est-ce que je peux ne pas donner deux troisième et dans ces entreprises, je donne le mieux de moi pour qu'elles puissent avancer. Et que je peux choisir, par exemple, de travailler les week Quand je peux choisir de travailler par mes heures de transformation. La réalité, c'est que le plus important, c'est la stratégie de travail, travail. Le rendement peut même parfois être plus intéressant dans l'entreprise où on travaille, où on est salarié, que dans l'entreprise qu'on est en train de mettre sur pied, encore, on peut être plus productif désormais dans notre entreprise privée. Parce qu'en fait, on comprend certains enjeux qui étant simplement employés, on ne comprend pas la base. Parce que ce que je dis généralement, c'est que l'employeur du il pense beaucoup plus à son salaire à la base. Maintenant, il faut intégrer certaines activités pour comprendre qu'en fait, à côté du salaire, il y a des éléments qui peuvent s'y associer, qui peuvent s'accrire. Vous prenez quelqu'un qui fait des ouvrages, qui se font naturellement non dans l'entrepreneuriat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 Forum du jeune entrepreneur, euh, est-ce qu'on est parti de Bamugu avec cette idée? Euh, il faut déjà dire que Bamu, c'est mon village. <rire> <rire> non, il fallait faire cette récit. Oh, c'est important bon de le dire. Oui, oui. Bon, quand quand je dis parti de Bamu avec cette idée, on va comprendre que c'est là que tout commence. Oui, parti mm -hmm. de Bamu, c'est mon village natal. Mm -hmm. oui. euh, parti de là avec cette idée, non, je suis parti de là avec l'idée de, de, de me faire fort quelqu'un plus tard parce qu'en fait c'est la logique pour presque tous les jeunes me faire former et devenir quelqu'un. Quand devenir employé, je suis passé par l'initiative, avec 50 parfants, l'université de Tchang, l'Institut supérieur pour Et donc je me suis retrouvé à Douala, après crédit, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé à Douala. À la base en fait, la première structure que j'ai mise sur Pied en 2014 la toute première structure que j'ai mis sur place, c'était en 2014. C'était l'établissement PED, frères. PED veut dire Petit Eric Décor, mes frères. C'est la toute première entreprise en fait que j'ai mis sur le place. Euh, les choses n'ont pas fonctionné. mais Je voulais parce qu'à l'époque, j'étais en même temps étudiant. Donc, les choses n'ont pas réellement fonctionné comme je voulais. Euh, on a fermé les portes, donc j'ai fermé les portes à il n'y a pas trop de moyens de la police. Oui, c'est avec qui je vous serve. Et je suis revenu dans ce pouvoir fin d'année 2017. Je pas Ok, euh, c'est fait un très grand plaisir. Oui. Euh, on reste on se reste Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir euh, d'être avec euh, le PDG de FAC Consortium. Euh, nous sommes parvenus naturellement au thème de cet entretien très...